Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui, on va parler puissance avec un classement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 Pas d'excuses pour ne pas nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. Les amis, aujourd'hui, donc, on va parler de puissance avec ce classement officiel qui est tombé. Et on se trouve être à l'entrée du plus gros KVK. Historique, je dirais, pour le moment, entre le, 18... le 1960, pas le 1800, le 1960 et le 1365, il va y avoir du lourd, mais pour le moment, le classement semble figé. Alors, Lilith a pris l'habitude de nous sortir... Une fois par mois, ils avaient oublié de le faire, mais ils avaient commencé à le faire. Ils le font régulièrement sur les serveurs chinois. Ils nous envoient un petit message, hein, comme ça, le top du mois. Alors là, c'est le top du mois qu'ils disent sur le mois de décembre 2022. La question est comment font-ils leur calcul Elle est là la grosse question puisqu'ils l'ont publié le 25 janvier pour décembre 2022. Est-ce qu'ils ont pris les stats au 31 décembre à minuit au moment du reset ou est-ce qu'ils disent que c'est le top de décembre mais ils le sortent avec les stats du 25 janvier Seuls les joueurs présents dans le classement des joueurs en puissance peuvent avoir la réponse à cette question. Et d'ailleurs, vous allez voir, et vous pourrez m'aider et répondre en commentaire à mes questions, car pour moi, il y a quand même quelques petites erreurs. Le premier classement des trois classements fournis par l'élite est un classement. Du top en power loss, c'est dur à dire, hein, du top en royaume qui a perdu le plus de puissance sur le mois de décembre. Alors, je pense que c'est capé hein, au mois de décembre ou par rapport au dernier classement qu'ils ont sorti en novembre. Et le royaume qui a eu la plus grosse chute de puissance, c'est le 1556. Alors, c'est intéressant parce qu'ils mettent le 556 alors qu'il pourrait y avoir le 2556. 556 comme le 412 le 2412 le 2254 c'est étonnant qu'il ne précise pas comme si c'était une évidence parce que pour le 1170 ou le 1402 il précise pour le coup je sais pas peut-être il n'y a pas de serveur 2156 mais il me semble qu'il y en a un puisqu'on est à plus de 3000 à présent donc la perte du 1556 il est premier il a perdu en décembre, hein, 37 milliards de puissance. 37 milliards, 452 millions, 488 215, ça brûle. Le 1412 qui est juste derrière, mais 5 milliards de moins quand même, avec 32 milliards 540 millions 721 700 de puissance perdue. Alors les deux se tiennent à 5 milliards. Vous allez me dire, 5 milliards, c'est pas grand chose. Là pour le coup, ça fait quand même un petit écart de 15%, donc c'est pas mal, presque 20%. C'est pas mal du tout, c'est un écart assez important. Mais là, le 1254 est très très loin derrière, mais il est quand même troisième et ferme le podium faut dire, le 1254 a gagné son KVK à cette époque-là. Il le gagnait et il le dominait largement et facilement. C'est pour ça qu'ils ont deux fois moins de puissance perdue, même si en puissance cumulée, à mon avis, hein, ils sont devant le 1412 et le 1556. On verra ça après. Quatrième, et là c'est une surprise pour moi, le 1846 qui a perdu à ce moment-là son KVK et qui se retrouve avec 15 milliards 392 millions de personnes. Juste derrière le 1254, ce qui veut dire qu'ils sont quand même bien bien fight. Hein. Cinquième, alors là, le cinquième, je m'attendais pas du tout à voir ce royaume là, le 1887 qui sort de nulle part avec ses 14 milliards presque tout rond de pertes. Suivi des One V du 1034 hein, avec 11,7 milliards de pertes. Hein. Alors là, le 7 septième, c'est encore une plus grosse surprise que le 1887. Vous voyez, on voit quand même sortir des royaumes de nulle part le royaume 1000. Là, il a perdu 11,1 milliards. Le Royaume 1000, je ne sais même pas euh, ce Royaume qui est dessus. Comment Enfin, à mon avis, ça sent quand même l'erreur le Royaume 1000. Parce que si vous regardez le, la liste de tous les Royaumes et que vous cherchez le Royaume 1000, vous allez tomber sur le Royaume 1001, mais certainement pas sur le Royaume 1000. Donc, quel est ce Royaume 1000 Est-ce que c'est un serveur de test qui est apparu là par erreur Si vous avez la réponse à cette question, pour moi, le premier serveur du jeu, c'est le Royaume 1001. Peut-être, ils ont voulu dire le Royaume 2000. Bon, ça peut être le Royaume 2000, puisque pour le coup, le Royaume 2000 devrait exister dans le classement. C'est le Royaume de Spital. Mais là, pour le coup, ce n'est pas un royaume impérium euh, ni rien. Je suis vraiment ultra étonné. En plus, c'est une coquille, c'est validé. Bref, si vous avez l'idée, si vous avez la réponse plutôt sur d'où sort ce royaume 1000, je veux bien le savoir parce que là, pour le coup, hein, j'en ai strictement aucune idée. Le royaume 8, c'est le 1170, royaume. Le 9, le 1671. On est passé hein, sous les 10 milliards. Et le 10, le 1402, au-dessus des 9 milliards de pertes aussi. Il y a quand même une chute assez impressionnante entre le top 5 et les 5 suivants. Hein, puisque même sur la fin, on ferme à 9 milliards. Si on prend par exemple le 1171, qui est quand même un très gros royaume, hein, il a perdu 9 milliards. C'est euh, quand même 7 fois moins, si je ne dis pas de bêtises, 6 fois moins. Je continue de compter, non, 5 fois moins, même encore moins, 4 fois moins. Voilà, là j'y suis entre 4, 5 fois moins par exemple. Que le deuxième et encore plus hein, sur le troisième. J'ai du mal avec les matins hein, ce matin. Bref, un classement en tout cas étonnant avec euh, le, le mystérieux Royaume 1000. Peut-être un serveur de test de Lilith, mais même le serveur de test hein, où j'ai déjà été, hein, ils, ils commence en 1001. Donc euh, je ne sais pas du tout d'où sort ce royaume. Pour ceux qui l'idée du serveur de test, hein, je l'ai déjà eu évidemment. Continuons donc avec le classement des royaumes les plus Puissant apparemment. Et là, le classement va vraiment vous étonner les amis. Regardez le classement des royaumes. Alors là, je ne comprends pas. Ils auraient dû, hein. ils devraient même indiquer leur méthode de calcul. Car on se retrouve avec 134 milliards pour le royaume le plus puissant en puissance cumulée. Mais comment font-ils ce calcul C'est le royaume 1307 qui est le premier. Et pourtant, en termes de puissance, le 1307, si on se fie au matchmaking officiel de Lilith et au positionnement du Royaume 1307 lorsqu'ils arrivent sur un KVK, ils ne sont pas en haut à gauche, ils sont en général deuxième plus puissant, en bas à droite ou en haut à droite en troisième plus puissant. C'est vraiment étonnant de les voir là. Est-ce que Lilith prend L'intégralité des puissances des joueurs du Royaume, ce qui représenterait 134 milliards. à mon avis, c'est possible parce que les matchmaking qu'on voit, et par exemple celui du 1093 qui est très bien fait, il y en a d'autres, hein, mais celui du 1093 est tout de même très fiable. Les Royaumes sont plutôt autour des 30 milliards et ils prennent du top 300. Après, il y a le même classement en top 600, mais ça bouge pas énormément là. Je pense pas qu'avec un top 1000, on, a, on soit à 134 milliards. Je pense vraiment qu'ils prennent l'intégralité des joueurs actifs. Alors, par joueur actif, l'élite entend un joueur qui s'est connecté au moins une fois sous 30 jours. Sinon, après, sa ville disparaît. Donc, 134 milliards, 614 288 681. Loin devant, 5 milliards devant le 1.365. Vous voyez là, moi je m'attendais plutôt à voir le 1.254. Eh bien, il semblerait que le 1.365 soit plus puissant que le 1.254. Hein. 129 milliards, presque 130 milliards pour le 1.365. Ferme le podium donc le 1.254. Avec ces 126 milliards, vous avez vu, hein, on les retrouve dans les deux tableaux, même les, les, les trois premiers, on les retrouve dans les deux tableaux et en perte et ici quatrième et fermant ce podium, au pied du podium, plutôt le 1945, 119 milliards, il a bien chuté, et cinquième, le 1093 avec 117 milliards. Vous le voyez, il n'y a pas de 60 GT dans le classement, il n'y a pas les 1960, il n'y a pas non plus dans celui-là, les One V du 1034, hein, réellement, il manque de joueurs pour apparaître dans ces classements, même si leur top 300, voire leur top 600, est vraiment énormissime. Donc le 10 93 à 117 milliards et on passe en dehors du top 5 en dessous des 100 milliards donc la grosse différence le 1647 à 99 milliards le 1671 à 91 milliards le 1079 qui sort de nulle part avec ses 90 milliards le 1846 qui pèse toujours avec ses 86 milliards. Et je disais une bêtise, regardez, le 1960, je ne l'avais pas vu en dixième position avec 81 milliards. Donc malgré le faible nombre de joueurs, qu'ils ont moins de joueurs que les plus gros Imperium en nombre, eh bien ils arrivent quand même à être là grâce à leur méga baleine. Je suis surpris, je ne les avais pas vus en dixième. Euh, C'est vraiment étonnant et pourtant je l'avais déjà lu avant la vidéo, le classement. J'avais zappé, mais en tout cas impressionnant de les voir voilà pour le coup en tout cas le 1034 les 1 vie on les voit pas ce qui fait que si on se fie au KVK euh, en cours le KVK du 1365 vous le savez ce méga KVK on se retrouve donc avec une alliance où le 1365 hein, est allié avec plusieurs royaumes notamment le 1175 le 1175 n'est pas dans ce classement il se retrouve aussi allié avec un autre impérium. Hein, si vous avez bien suivi le 1534, le n'est pas non plus dans ce classement. En revanche, le 1365, lui, se retrouve donc face au 1093 et au 1960 en puissance cumulée des deux. Si on s'en fie à ce tableau, hein. ils sont quand même les deux à 200 milliards de puissance, hein, tout rond, presque 200 milliards pourront aller un petit peu moins et face à eux, donc 130 milliards pour le 1365, ils vont galérer. Ils vont vraiment, vraiment galérer. Donc ce n'est pas dit que la fusion des trois impériums hein, batte la fusion des deux impériums que représentent le 1093 et le 1960. Vraiment Ultra intéressant ce tableau pour préparer euh, ce KVK et faire des prodos. il est ultra utile. Je ne pensais pas euh, voir ces royaumes-là dans cet ordre-là. J'aurais mis le 1365 premier, j'aurais hésité avec le 1254, mais c'est vraiment étonnant de les voir là au coude à coude et surtout le 1307 sortir de nulle part, sachant que le 1307 va peut-être être sur mon KVK. J'espère pour le coup qu'on sera alliés parce que sinon on va bien manger nos dents. Surtout qu'on a probablement les One V aussi sur ce même KVK du 10-34. Pour finir les amis, le classement le plus attendu, le classement du top 10 des joueurs le plus puissant est là aussi de la grosse surprise. Regardez le joueur actuel le plus puissant selon Lilith c'est yoda 808 alors yoda il est monté petit à petit parce qu'il n'était pas aussi haut moi je suis très très surpris Yoda de le voir à ce niveau là cette première place hein. J'aurais et je suis surpris de ne pas voir justement un autre joueur et je ne sais pas ce qu'il est devenu, est-ce que c'est lui qui s'est renommé Non puisque Yoda c'est un joueur qu'on voit depuis très longtemps c'est Marverick où est Marverick dans ce classement Il y a très longtemps de ça, Baba accusait Marverick d'être un développeur de Lilith, il l'a dit dans une vidéo, il il l'a dit par écrit sur le Facebook plusieurs fois. Bref, il a balance souvent Marverick en disant que c'était un dev et Lilith a toujours démenti. À ce moment-là, pourquoi Est-ce que j'ai raté un épisode Mais pourquoi Marverick n'apparaît pas dans ce classement Est-ce qu'il s'est auto zéro Bon, ça m'étonnerait qu'il se soit auto zéro pour le coup, mais il n'est pas là. Et je vérifiais en même temps que je récordais avec vous le classement de puissance. Et vous allez voir, donc c'est bien un classement qui est fixé au 31 décembre et non pas avant ou après. puisque on retrouve en deuxième position, donc Yoda a presque 1,5 milliard de puissance. Baba en deuxième position avec 1,163 millions. Ça brûle. Et... Juste derrière, on retrouve Mimi et Parfum Mimi. Alors, c'est intéressant, hein, Flower of Mimi, il est, elle est à 885 millions, mais actuellement, au moment où je recorde, son compte principal, Flower of Mimi, hein, est à un milliard Donc, elle a passé la barre du milliard de puissance. Donc... Le classement a bien déjà 4 semaines. Il est bien arrêté au 31. C'est étonnant, ils auraient pu faire l'effort et de l'arrêter le jour où ils le publient, ça serait beaucoup plus simple. Donc... On sait déjà que Mimi, sur le KVK avec le 1960, elle ne va pas rigoler. Heureusement, elle est avec le 1365, mais on le savait. Hein, vu comment elle a poussé en pré-KVK, c'est ce qui lui a fait passer le milliard. Et on retrouve en quatrième position son second compte, hein, pour le coup, un hein, perfume of Mimi. Alors là, je n'ai pas suivi à combien il est euh, ce, ce second compte, mais pareil, hein, il doit brûler. Puisqu'il a fait une très grosse poussée au niveau du pré-KVK, Actuellement, il est à 1 milliard, j'ai trouvé hein, l'info, 1 milliard et euh, 1 milliard et 01 euh, millions. Donc 1 milliard pratiquement exactement la même puissance que Flower of Mimi. Donc elle a ces deux comptes qui ont passé le milliard grâce au pré-KVK. Vraiment impressionnant ce top 4. Pour rentrer dans le top 4 à présent, il faut être au-dessus du milliard de puissance. Donc c'est la grosse info. Mais toujours, où est Marverick Cinquième position, BT Cyborg, je ne connais pas ce joueur, si vous savez sur quel royaume il est et quel était son ancien pseudo, s'il en a changé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. 816 millions, le sixième Nephisto, Néphisto, 733 millions, 7 e Monsieur Hop, 722 millions, Wild Lion, 712 millions, TSM, MF, MF encore et toujours là, MF, un ancien de ouf, 685 millions, et le dernier a le A, ah, je ne sais même pas qui est ce joueur, 634 millions Là donc je m'interroge sur Marverick, où est passé Marverick, qui est BT Cyborg également. Et si on regarde le classement, quel est le royaume le plus représenté ça serait pour le coup, je pense, corrigez-moi si je me trompe, je pense qu'il n'y a qu'un membre de chaque royaume, sauf Flower of Mimi hein, du 11.75, c'est le 11.75 si je dis pas de bêtises. Hein, du Flower of Mimi du 11.75 qui a donc deux représentants. Je ne sais plus euh, où a migré Baba sur le 24.80, 24.60, 24 quelque chose, 24.42, euh, quelque chose comme ça. Mais c'est le seul représentant je pense. Et maintenant donc, et si BT Cyborg passe aussi le milliard, le top 5 sera au-dessus du milliard pour le prochain classement. On va pouvoir comparer et n'hésitez pas. Je pense de mon point de vue que Lilith a peut-être oublié des joueurs parce que je trouve que le, le top au-dessus de 634 millions, j'ai déjà vu plusieurs joueurs, notamment chez le 1960 ou chez les One V et je ne les vois pas dans ce classement. Alors, est-ce qu'ils étaient en plein KVK au 31 décembre et donc ils avaient perdu pas mal de puissance Ils sont remontés après, je ne sais pas, mais je suis étonné de ne pas les voir apparaître ici Ou est-ce que Lilith sort les comptes qui sont des comptes de devs comme Marverick ou des comptes sans être des devs, hein, des employés de Lilith Puisqu'on l'a vu dans la dernière vidéo de Lilith avec Léo, l'un des community managers, celui que j'appelle Brian qui est avec Kevina. et eh bien, lui, c'est un très gros joueur et un très gros spender apparemment et un employé de Lilith. Donc peut-être que Lilith, pour éviter les foudres, hein, sort de ce classement tous les employés qui sont euh, aujourd'hui joueurs et qui ont une très grosse puissance. Et peut-être Marverick, elle, n'est pas forcément un dev, mais peut-être un employé de l'élite comme le disait euh, Baba, et peut-être c'est pour ça qu'il a été sorti. Si vous savez sur quel royaume il est, et quelle est sa puissance actuelle, n'hésitez pas les amis à me le mettre en commentaire. Hein. Je suis en train de mener l'enquête, mais pour le moment, au moment où je recorde, je n'ai pas encore la réponse à cette question. Voilà, très intéressant hein, ce classement, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir, et ça